Bonjour Réveil 5h45. par Un réveil de quelqu'un qui était dans le refuge parce que là c'était moins confort que la nuit dernière. On était environ une vingtaine dans la même pioule. Donc ça ronfle, ça pète, ça pue. <rire> c'est spartiate, mais bon ça a le mérite d'exister. Et euh, ben là on est parti pour, pour la journée et là ce soir ça, on arrive à Visavona donc c'est la moitié, la fin de la partie nord. Et euh, là on aura un airbnb donc ce sera un peu plus confort et on aura accès à c'est une ville. Hein, donc. Euh... Il y, y a un peu plus de, de commodité, euh, proche de toute commodité, voilà. Allez, bonne journée. Oh, je te l'ai déjà fait ce coup-là, mais je vais te le refaire. Qu'est-ce que t'entends Qu'est-ce que entends Rien On n'entend rien Et ça, c'est trop bien Petit réveil, petite montée, enfin grosse montée, et paysage de ouf. Alors l'expression être au pied du mur n'a jamais eu autant de sens. Par où voulez-vous sortir Et voilà. Après Ouh. une montée débile. Ouvlant. Oh. Ouais hein. Ouh. Bon bah là c'est pas pente douce. Enculateur, faut descendre ça. On va préférer la montée. C'est ce qu'on appelle marcher sur une crête. sur une digue On est pour bien, on sera pour une santé Je suis en train de te dire parce que là est à l'heure à la, -la Parce que j'ai oublié, oublié mon ménisque au refuge Fin du ménisque GR21, ménisque 0 <rire> Bon dans une heure on est au refuge On va aller prendre un café voilà. Allez on n'a plus qu'à allonger toute la montagne là, plonger derrière, et ras. Trois quarts d'heure, on n'en parle plus. Là j'ai une pensée euh, pour euh, tous les gens qui ne peuvent pas faire euh, ce que je suis en train de faire, c'est à dire courir dans une descente après trois jours de marche, euh, de 10-13 heures ou tout simplement qui sont accidentés de la vie et qui n'ont pas la chance de faire ce genre de, de choses. Alors si c'est votre cas, bah, j'espère que vos, mes images bah, vous donneront euh, de la joie. Voilà. Et, euh, et ça m'aide énormément de penser euh, de penser à vous tous qui, qui ne pouvez pas pour tout, euh, tout un tas de raisons. Hein. Voilà. Allez, gros bisous à vous et grosse pensée à vous Présentation d'un petit refuge, comment ça s'organise Et ben voilà, vous voyez, c'est assez spartiate, hein. il y a des, euh, des lits... Euh, voilà... Une petite cuisine... Où je me suis fait... Chauffer ma petite eau... Pour prendre le petit café, ça c'est le petit mars plaisir. Et attention, attention Le petit bout... Le fromage. Il est là, la maquina. <rire> Toujours présent par tous les temps. Le mec infatigable. Il s'accroche. Le mec ne lâche rien. Bon mon pépère, il est pas en forme. Il y a le ménisque qui commence à vraiment couiner. Donc euh, programme, moi je vais tracer jusqu'à Bisabona parce que sinon on n'arrivera pas à une pharmacie euh, avant la fermeture. Donc c'est la bad news de, de cette aventure, en espérant que ça se finisse bien. On verra. Bon, ben voilà. J'ai quitté, euh, quitté mon vincent Et là, euh, on rentre dans un autre délire. C'est que je suis en mode trail euh, pur pur pour aller le plus vite possible à, à Visabona. Visabona c'est deux étapes. Donc faut pas que je traîne pour être avant la fermeture des, des pharmacies pour essayer de, de prendre un truc pour le requinquer. Et qu'on puisse finir ensemble, putain de bordel de merde. Donc voilà, mission. Donc là on change complètement d'état d'esprit. Et là mentalement c'est plus le même le game quoi. Voilà, je suis plus, euh, on est plus à deux. Tout seul. Voilà. Tout seul, là-dedans. Bah, C'est un hélico qui va ravitailler le refuge où j'étais juste avant. Et ouais, ils sont ravitaillés en hélico. 33 euros la minute, nous disait le gardien. BIM Bon, le petit passage en sous-bois, il fait plaisir parce que... Il va être midi et demi, quelque chose comme ça. Et ça tape dur. Donc euh j'ai pas de crème solaire parce que c'est resté avec Vincent donc je suis bien content d'être un peu à l'ombre bon je viens de passer une bergerie j'ai donné l'info pour Vincent euh, qu'il était qu était pas, pas très bien que j'allais euh, en speed à Visebona ils m'ont dit qu'il y avait un raccourci de 3h alors enfin, j'espère que, que Vincent s'arrêtera là mais pour moi il là il y a 5 6 heures parce que je remonte donc, euh, puis comme j'ai pas envie de couper pour dire que je l'ai fait en entier ce putain de germain. Allez Ouais Ça ouais T'as vu que j'arrivais et que j'étais chaud Bon, j'arrivais à un truc là, à ah, refuge. Refuge de Londres, là. voilà. Étape 2, check. Maintenant, direction Visavona. Je vais juste faire le plein des bidons et je repars direct. On vous mettrait pause hein, pour ceux qui veulent lire, mais c'est une plaque pour un alpiniste qui est, qui est décédé ici. Ah. Donc, euh, moment de, de mémoire. Et voilà, arrivé en haut. Putain, j'en ai chié. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut redescendre. Mamma mia Vraiment, vous allez faire un plouf, ça Ouf, je suis ouf. Moi, je de chez ouf. Bon, ils ont resté un kilomètre à peu près. Bon, voilà, ça y est, terminé cette euh, troisième journée euh, qui a été euh, très intense, très riche en tout, en émotions, en, en difficultés. Euh, J'ai pas filmé la fin du parcours parce que j'avais plus de batterie sur la GoPro. Et puis, euh, bah, cette journée se termine avec une mauvaise nouvelle quand même parce que je vais devoir terminer tout seul, Vincent. Euh, ne va pas pouvoir continuer à cause d'un genou douloureux. Donc je ne vais pas le faire parler parce qu'il est... <rire> est déjà très déçu et euh, ce, que je, ce que je peux comprendre, c'est... Mais bon, la partie nord en trois jours, c'est déjà euh, costaud. Euh, beaucoup, je pense, serait vrai de pouvoir la faire. Donc, euh... Donc voilà, euh, je... l'aventure continue, mais euh, différemment. Et euh, ça va être une nouvelle, euh, une nouvelle chose, il va falloir aller chercher d'autres sources. Et euh, bah voilà Donc euh, forcément déception hein, pour tout le monde Mais c'est comme ça C'est la vie et puis euh, L'aventure continue Allez à demain